Bonjour, merci d'être avec nous. Merci à vous. Nous allons revenir sur l'avenir, les trois ans qui euh, vont arriver. Mais dites-moi en deux ans, vous vous êtes enfermé dans votre palais, perdant le lien avec les Français Déjà, je me suis enfermé parce qu'il faisait froid. Et je vois bien où est-ce que vous voulez en venir. J'ai souvent cette critique, c'est vrai, de ne pas poster des vidéos très régulièrement. Pourquoi Pourquoi, Pourquoi Mais parce que je ne suis pas une machine quand même trouver des idées et je n'ai pas envie de sortir une vidéo par semaine juste pour respecter un quota, comme tout Vous le monde fait, fait sur Internet. Aujourd'hui, certains pensent ça. Bah bien sûr Vous pensez que, dans notre pays aujourd'hui, certains pensent ça Mais c'est évident Maintenant tout le monde veut du contenu facile et rapide à consommer. Faut comprendre que ça prend du temps, de l'énergie, et que ce n'est sûrement pas avec ça que l'on peut gagner notre vie. Euh, je vais aller encore plus loin. Absence de résultats, amateurisme, manque d'autorité. Est-ce que vous êtes à la hauteur de la fonction Bon bah ça, oui, c'est vrai que c'est aux autres de décider. Après je suis peut-être d'accord sur le côté amateur parce que j'essaie d'expérimenter certaines choses en vidéo. Qui êtes-vous Qui êtes-vous Qui Qui qui qui Qui êtes-vous Qui êtes-vous Qui Qui ce qui Qui êtes-vous Qui êtes-vous Cette vidéo n'est sponsorisée par SexyBlogger. Bonsoir à tous et bienvenue dans deux choses pareilles mais qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Aujourd'hui je reçois à ma gauche une passoire, à ma droite un étendoir. Ce sont deux choses pareilles mais vous l'avouez, vous-même, chez vous, devant votre écran, ce ne sont pas tout à fait les mêmes. Ouais, c'était bien Ok, par contre, là, je dois aller m'acheter du loup, c'est Les mains J'ai pris ce voyage dans les crudes pour les 33% de réduction au bar. Vous désirez Une voûte plantaire, S.V.P. Cela veut la fera. Bonjour Déjà vu avez-vous une feuille de papier papier maintenant, <t 'en> maintenant. Qui êtes-vous Qui êtes-vous Qui êtes-vous Qui nice. êtes-vous Qui êtes-vous Qui êtes-vous Désormais, êtes êtes l'humanité produit autant d'informations en deux jours qu'elle ne l'a fait en deux millions d'années. CS est maintenant un hôpombe bomb bombe, tu la quais mou qui ce excusez moi j'arrivais je... pas à le faire avec mes fesses oh. <rires>